Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une phrase qui me fait mal au cœur quand je l'entends et malheureusement je l'entends beaucoup, beaucoup, trop souvent. Cette phrase, c'est « Après le sexe, je me sens sale ». Combien de femmes notamment, mais aussi certains hommes, m'ont dit cette phrase-là. Cette phrase, elle veut dire plein de choses. « Je me sens sale », ça peut être associé à un sentiment de dégoût, euh, on se sent mal dans son corps, on a l'impression qu'il s'y est passé quelque chose qui n'était pas ok. Et ce sentiment, il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas juste nous qui sommes étranges et d'un coup on se sent sale pour aucune raison. La première question que j'ai envie de poser à quelqu'un qui me dit « je me sens sale après un rapport sexuel », c'est « est-ce que ce rapport il était vraiment désiré ?» ou « est-ce qu'il a été accepté, toléré ?» pour faire plaisir, pour éviter une dispute, parce qu'on n'avait pas vraiment l'impression de pouvoir dire non, à partir du moment où on se force, notre corps n'est pas vraiment d'accord d'avoir cette expérience. Du coup, forcément, après, on peut ressentir du dégoût, on peut se sentir mal avec l'expérience qui s'est vécue. Ou alors, est-ce qu'on avait du désir au début, et puis après, pendant l'acte sexuel, s'est passé quelque chose un geste, un regard, une parole qui était vraiment pas OK pour nous. Et à partir de ce moment-là, ah, on s'est fermé à l'intérieur. Et ce plus OK. Et du coup, notre corps dit non. Si on se sent sale après un rapport sexuel, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas OK. Ou alors, deuxième cas de figure, dans le passé, on a vécu une expérience de violence, vécu un abus, vécu une expérience qui nous a laissé avec cette sensation d'être sale Mais j'ai envie quand même de préciser c'est pas qu'on est sale le sexe c'est pas sale on ne peut pas être sali par une expérience sexuelle, par contre une expérience sexuelle non désirée oui ça provoque cette sensation de dégoût, et alors oui il peut y avoir des fluides qui nous donnent cette impression de saleté, mais c'est surtout le dégoût si j'entends je suis sale, j'entends je suis dégoûtée, je ressens de la nausée, je ressens cette expérience de rejet. L'émotion du dégoût c'est une émotion importante, c'est celle qui dit non. Le dégoût c'est l'envie de vomir, vomir c'est sortir de notre corps, purger notre corps, retirer quelque chose de notre corps qui ne doit pas y être. Quand on est malade, quand on a mangé quelque chose de mauvais et qu'on le vomit, c'est pour nous en nettoyer. Le dégoût, c'est vraiment cette émotion qui nous fait nous éloigner de quelque chose qui n'est pas ok, pas acceptable, pas juste pour nous. Donc, si vous vous sentez sale après un rapport sexuel, dans lequel tout s'est bien passé, auquel vous avez consenti, dont vous aviez vraiment envie, mais après, bam, il y a cette émotion de dégoût qui arrive, sensation de dégoût qui arrive, mais qui est peut-être liée à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Ok c'est un signe qu'il y a un trauma qui est là, qui n'est pas digéré, qui a besoin qu'on en prenne soin. Donc c'est là où la thérapie est efficace, notamment les thérapies qui vont utiliser les processus du cerveau, parce que pour pouvoir libérer le trauma. Parce que juste aujourd'hui on le sait, parler du trauma ne suffit pas. On a besoin d'une approche comme le MDR par exemple, comme l'approche mosaïque, euh, ou une approche qui va aider notre cerveau à pouvoir digérer l'expérience. Donc si c'est ça, prenez soin de la partie blessée à l'intérieur de vous. Ça n'a pas besoin de rester comme ça. Vous n'avez pas besoin de continuer à garder à l'intérieur de vous cette expérience. Par contre, si c'est... Et les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Hein. On peut avoir un trauma et du coup, accepter une relation sexuelle qui est pas vraiment juste pour nous. Mais la première question vraiment à se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ce rapport sexuel qui n'était pas ok pour moi et ça, on l'exprime. Il faut qu'on arrête, notamment en tant que femme, de se forcer à avoir des rapports sexuels pour faire plaisir. Arrêtons de faire plaisir, ça suffit Il y en a marre. Parce que le résultat, c'est le dégoût. C'est de se sentir sale. Et c'est de plus avoir envie de sexe. De ne pas se sentir bien dans son corps. De s'éloigner de son partenaire et de soi-même. J'espère que ça a répondu à la question. Au moins en partie. Et j'aurais plaisir à faire d'autres vidéos sur ce sujet-là pour continuer à approfondir parce qu'il y a tellement, tellement de violence dans la sexualité aujourd'hui. Je vous invite à retrouver une sexualité plus douce. Et si quelque chose fait non, posez-vous la question. De quoi est-ce que j'ai envie à la place Qu'est-ce qui serait plus juste, plus sain pour moi Et me lasserait avec un sentiment d'alignement qu'il s'est passé quelque chose de bon pour moi Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.